La Communauté Politique Européenne s'est réunie pour la première fois à Prague le 6 octobre dernier. Découvrez ce format qui a rassemblé 44 pays du Caucase à l'Islande, de l'Ukraine au Royaume-Uni. À Prague, l'Europe réunie bien au-delà des frontières de l'Union Européenne a envoyé un signal d'unité face à l'agression russe contre l'Ukraine. Il était particulièrement symbolique que cette première réunion se tienne à Prague, ville qui, en 1968, a connu l'écrasement de son printemps par des chars soviétiques. Ce message, c'était un des objectifs de la proposition faite par le président de la République le 9 mai dernier à Strasbourg de Communauté politique européenne. La Communauté politique européenne offre un nouvel espace de dialogue politique direct et de coopération concrète permettant aux membres de la famille européenne tout entière d'échanger sur les questions d'intérêt commun, sur un pied d'égalité et dans un contexte où le retour de la guerre sur le continent européen rend ce dialogue éminemment nécessaire. Ce sommet de la communauté politique européenne a rassemblé 44 États du continent européen, au nombre desquels les 27 États membres de l'Union européenne l'Ukraine et la Moldavie, les six pays des Balkans occidentaux, les trois États du Caucase, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan, ainsi que des acteurs importants comme la Turquie et le Royaume-Uni, ou encore des pays étroitement associés à l'UE comme la Suisse et la Norvège. Un premier succès de ce sommet a été de permettre des rencontres qui n'avaient pas été possibles jusqu'alors. Cela a été le cas pour cette rencontre entre le premier ministre d'Arménie et le président d'Azerbaïdjan, organisée sous l'égide du président de la République et de Charles Michel, ou encore entre la présidente kosovare et le président serbe. C'était aussi la première rencontre entre un dirigeant turc et arménien depuis 13 ans. Au cours de ce sommet, les dirigeants européens ont convenu de sept thèmes de travail en commun. Des thèmes critiques pour la sécurité ou la prospérité de l'espace européen, tels que la cybersécurité et la protection des infrastructures critiques, la lutte contre la désinformation, le soutien à l'Ukraine ou une stratégie intégrée en matière énergétique, mais aussi une politique commune pour la jeunesse européenne ou sur les questions migratoires. La Communauté politique européenne se réunira tous les six mois et ce sera au tour de la Moldavie en 2023 d'accueillir ce format inédit qui ouvre de nouveaux horizons de coopération pour la prospérité, la stabilité et la sécurité du continent européen. Pour plus d'informations sur la Communauté politique européenne, cliquez sur France Diplomatie.